Euh, que faites-vous pour les éco-délégués euh, On est en train de fabriquer des affiches pour les mettre sur les boîtes. Bonjour, alors ben, moi je suis Thibault Lemoine, je suis enseignant au collège Les Perrières et euh, encadrant du des éco-délégués et donc avec les éco-délégués on a décidé de mettre en place le tri donc là on organise la conception de boîtes pour le recyclage du papier et avec le troisième on a fabriqué des nichoirs pour les oiseaux euh, l'année dernière il y avait d'autres projets et donc euh, moi mon travail c'est d'essayer d'encadrer les élèves et de faire en sorte que leurs idées puissent ressortir et aménager euh, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent mettre en œuvre le, leurs projets. Je à quoi vont vous servir euh, les boîtes euh, en carton de que vous faisais ah, à mettre du papier pour le recycler On peut mettre tout type de papier dedans, papier par exemple des mouchoirs, des mouchoirs, des papiers froissés. Euh non, il faut que le papier soit moins froissé possible et euh, mouchoirs on peut pas ni papier de bonbons et ni plastique. Euh, pourquoi avez-vous fait un jardin pédagogique au Collège des C'était une action des quatrièmes et des troisièmes. Euh, le, le thème des éco-délégués de cette année, pour les quatrièmes et troisièmes, c'était la biodiversité. Ils ont cherché à faire des actions qui étaient en faveur de cette biodiversité pour euh, bah, la développer, ou la restaurer et ils ont eu, ils avaient envie de planter des plantes entre autres et aussi parfois de faire des nichoirs à insectes, euh, des nichoirs à ah oiseaux okay. pardon et là on est sur un... donc ils ont décidé l'endroit où mettre le plus approprié pour mettre euh, les plantes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pourquoi vous avez choisi ces endroits là bah Déjà nous avons choisi les endroits soleil pour les tournesols ainsi que pour euh, des, des plantes euh qui euh, ont besoin plutôt de la lumière du jour. Et euh, par exemple, nous avons plutôt mis à l'ombre les, les fleurs telles que les belles de nuit, comme ça, euh, parce que c'est des plantes qui sortent uniquement la nuit, et du coup, on pourrait, on aurait pu, on pourrait comme elles sont à l'ombre, on pourrait peut-être pour, potentiellement les voir ouvertes la journée. Quelles sont vos manettes, Que ton schéma il puisse être compréhensible, on essaie de voir comment tu ferais ton manette, où est-ce qu'elle colleraient, comment elle tiendraient, pour...